Bonsoir les rôlistes. Nous avons vu le fonctionnement de la Camarilla qui se revendique seule autorité vampirique au monde. De nombreux vampires ne se reconnaissent toutefois pas dans son fonctionnement ou dans ses traditions. Le sabbat, ennemi historique de la Camarilla, prône par exemple la suprématie des vampires sur les mortels. Les anarques sont des groupes de jeunes vampires refusant l'autorité de leurs aïeuls immortels et immobiles. De nombreux vampires sont ce qu'on appelle indépendants et se maintiennent volontairement hors des préoccupations politiques de leurs contemporains. Certains clans sont membres de façon intégrale et officielle de ces sectes, mais chaque vampire est finalement libre de ne pas suivre les directives de son clan, et c'est pourquoi il est tout à fait possible de trouver un ventru membre du sabbat ou un lass -en chez les anarches. fondé en 1493 en réponse à la Convention des épines qui avait fixé la même année la Camaria telle qu'on la connaît aujourd'hui et basé sur la première grande révolte anarque, le sabbat a été fondé par les membres de deux clans ayant détruit leurs fondateurs, ainsi qu'un certain nombre de vampires anarques ou en désaccord avec les décisions de leur clan. Les membres du sabbat reconnaissent l'existence des antédiluviens ils les considèrent comme leurs principaux ennemis car, selon eux, ils contrôlent la Camarilla et le monde entier. Ayant abandonné leur humanité depuis longtemps, les sabbatistes s'adonnent à la violence et à la monstruosité. Ils combattent la Camarilla et ses traditions autant que possible pour chercher à réduire les mortels à l'état de simple bétail. La plupart des membres de la Camarilla ne sauront que très peu de choses sur les sabbatistes si toutefois ils croient en leur existence. Hormis leur attrait pour le feu et la violence, euh, leur haine des traditions et leur fâcheuse tendance à tuer puis se nourrir des anciens, un camariste ne saura finalement que très peu de choses sur ce qui, pour lui, n'est peut-être qu'une légende urbaine. Parfois appelé « la main noire », le sabbat possède en réalité une forme de secte dans la secte, qui représente globalement sous ce nom les combattants des sabbatistes. Bien que de nombreuses attaques violentes, massives et désorganisées du sabbat sur les villes de la Camarilla, parsèment l'histoire vampirique, il est en réalité très peu probable pour un camariste de croiser une nuit, une meute nomade du sabbat, s'il ne quitte pas son doux foyer urbain. Les sabbatistes sont violents. Ils aiment le feu, ils aiment se scarifier, ils ont une mauvaise propension à pratiquer la diablerie, c'est-à-dire se nourrir d'un autre vampire. Les vampires du sabbat aiment enterrer, par exemple, leur nouveau-né sous terre ce qui force le jeune vampire transformé à s'extraire euh, d'une tombe, peut-être même d'un cercueil et de plusieurs mètres de terre, ce qui a tendance à provoquer un certain traumatisme, vous vous en doutez, et permet ainsi au vampire de rapidement s'éloigner de son humanité perdue. De jeunes chiens fous et ignorants, diraient les anciens de la Camarilla. Le mouvement anarque est né de l'immobilisme total, du système extrêmement hiérarchisé de la famille. Il est en effet impossible pour un nouveau-né de s'imaginer au pouvoir, même avec beaucoup de patience et d'effort, quand aucun de ses supérieurs ne va soit partir à la retraite ou encore décéder de vieillesse. Au XVe siècle, en pleine chasse aux sorcières, de nombreux nouveau-nés et acolytes se rendèrent compte avec horreur que un certain nombre d'anciens n'hésitaient pas à les manipuler et à les envoyer s'écraser contre l'Inquisition pour se protéger. Une rébellion au sein du clan Bruja dans le Saint-Empire romain, qui eut pour conclusion la diablerie d'Arestate l'Ancien, considéré par beaucoup comme le fondateur même de la Camarilla, eut de nombreuses répercussions en Espagne d'abord, puis dans tout le reste de la Camarilla. Ce fut le premier grand mouvement anarque qu'on appelle la Grande Révolte. Aujourd'hui, la plupart des anarches sont toujours membres de la Camarilla ou respectent ses traditions, tout du moins la mascarade. Bien que remettant en question son immobilisme et son fonctionnement interne, la plupart des membres du mouvement anarque reconnaissent l'utilité de rester sous la protection de la secte officiellement unique. De façon claire, c'est une redistribution du pouvoir qu'exigent les membres du mouvement anarque auprès des anciens vampires, qui, bien sûr, ayant passé des siècles à bâtir leur influence, ne lâcheraient jamais une miette de leur pouvoir aux jeunes vampires, même pour tout le sang du monde. Souvent pris à tort pour des agitateurs sans but ni organisation, les membres du mouvement anarque savent, eux, qu'ils cherchent à établir une nouvelle société vampirique équitable pour les jeunes comme pour les anciens, en torpillant la structure existante, certes, mais pas uniquement pour la voir s'écrouler. De nombreux vampires se sentent tout à fait hors du djihad kamariya Saba, éloignés des préoccupations nodiennes ou des revendications anarques, et préfèrent passer leur non-vie Seul et loin de toutes ces agitations qui lassent après de nombreux siècles. Quatre clans, ou cinq selon la version de Vampire la mascarade que vous suivez, sont hors de toute secte et ces clans sont dits alors indépendants. Des vampires, membres de clans de la Camarilla ou du Saba, se trouvent également hors secte et pas dans le mouvement anarque, et ces vampires sont également indépendants mais de façon personnelle. De nombreux indépendants vivent dans des régions très reculées afin de ne jamais croiser un autre kainite quand certains rejoignent une sorte de secte cachée et légendaire parmi les vampires qu'on appelle l'inconnu. Ces vampires, lassés d'être les pions ou marionnettes de kainites plus vieux et puissants qu'eux, dans un djihad sans fin, ont décidé de se réunir dans l'ombre pour servir à un but plus grand et inconnu de tous les autres membres de la famille. De nombreuses légendes courent les nuits modernes à propos de l'inconnu et de ses membres. Parfois on parle d'anciens, ou certains les assimilent aux antédiluviens, mais dans tous les cas, rares sont ceux qui vont vérifier la véracité de ces théories et en reviennent. La plupart des membres de l'inconnu sont censés être en réalité en sommeil quelque part bien caché, ce qui est effectivement le meilleur moyen pour se tenir loin des incessantes batailles des jeunes vampires agités. Quelques légendes racontent que seuls les vampires ayant atteint Golkond, état transcendantal et légendaire des Kainites, seraient de réels membres de cette non-secte. Il existe beaucoup de groupes de vampires. Dans une société millénaire, c'est tout à fait logique. Toutes ces groupuscules divers, ces sectes, forment un nombre impressionnant de factions à rencontrer, à étudier, à opposer ou à intégrer pour les vampires des joueurs. De nombreuses fictions peuvent en découler et ces différentes approches de la non-vie aident à détailler la trame de fond et le décor de vampires, la mascarade. Cette troisième chronique du dragon sur Vampire la Mascarade est terminée. Je vous remercie très chaleureusement de l'avoir suivi et j'espère qu'elle vous aura plu. J'ai mis longtemps à l'écrire. J'espère que le résultat est à la hauteur de vos attentes. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles chroniques du dragon sur Vampire ainsi que sur d'autres sujets comme d'habitude. D'ici là, portez-vous bien, faites du jeu de rôle à la piscine. Ciao les rôlistes